Euh, je m'appelle Aloïs Agueton euh, et je suis en première année de politique et relations internationales euh, à Soas. Euh, J'aime beaucoup cette université. J'avais beaucoup voyagé avant de, de venir ici, mais c'est vraiment un endroit où on a l'impression de voyager tout en restant au même endroit. Euh, J'ai encore euh, trois ans, euh, enfin, encore deux ans et, et quelques euh, à continuer ici. Et... Yeah, I'm really looking forward to it. <laughs>